Bétonner ou boutonner, bétonné, ou boutonner. Quand le béton te dure, c'est dur. C'est encore plus dur d'en tomber. Quand le béton te tombe dessus, que le béton te pomponner. Que t'as pas d'autre moyen d'y échapper Que de sentir couler le béton Glisser T'es bétonné Boutonné T'es bétonné Boutonné T'es bétonné Boutonné T'es bétonné Boutonné Aujourd'hui je m'habille en posthume Que le béton c'est ton béton à s'écraser dans non plus finir de ce goudron noir à la tête de ses idées noires. Le grand tremblement de terre fissure toute la tête. Le bitume plonge les pensées dans des impasses. Impossible de s'en servir sans écorcher la moelle trépigne. Bétonné, t'es bétonné, boutonné. Aujourd'hui, je m'habille en posthume. Bétonné, t'es bétonné. La peau, la cérébose se referme au fur et à mesure qu'elle s'ouvre. Et tu plonges dedans. Tu t'en sors par où ça craque, tout craque. Les t'envahissent Comme des rides Les yeux se frottent au goudron Les yeux qui se frottent au goudron Plus jamais Ne voient pareil Une figure qui se ride au goudron Jamais ne sera comme avant Le bitume c'est une route sans fin Qui s'élargit au fur et à mesure Elle te remplit T'es bétonné T'es bétonné T'es boutonné T'es bétonné Aujourd'hui je m'habille en posthume La langue déplie sa route à la chaleur du goudron Tous les roulés condamnés sans rien Cela lavent au goudron Boivent le béton quand Les pensées sont du béton tu craches le bitume sur ta route Bétonné, t'es boutonné T'es en postume, en postume du soir Rien n'est assez grave pour être important Tu es un vieux jouet abîmé tu craches le bitume sur ta route Une langue dure n'arrive plus à l'engager une fois partie L'engager, l'engagement à t'engager vers une quelconque route Mais toutes les routes sont bloquées Et encore faut-il payer les payages Rangé. Le logement allongé à espirer ronge. lassé, les chaussures, lassé, tomber dessus. Le lacet mal lassé, il lasse la culasse. Pas de changement dans le rangement. Langement! Étrange qui, tranquille, flotte en l'air à l'envers Vers les moutons gris du ciel gris-vert Heureux, bien rangé à heure, bien heureux Le tronquille mais ne rompt pas Le tronquille mais ne rompt pas Rangé Rangé Le logement à Changement dans le rangement l'ange mort étrange tr tranquille